Le tract de campagne qui a été construit a été construit sur la base de projets définis par les habitants. Donc pendant les six mois de campagne, on a passé notre temps à construire un projet municipal avec, euh, on va dire qu'on a eu à peu près entre 200 et 250 personnes qui sont venues participer Du coup, à, ces, à, ces, à ces réunions de construction de, de projets. Je pense qu'il y a deux, deux choses, il y a deux grands facteurs de succès à Sayance, c'est une posture qu'on a voulu tenir euh, avec des principes forts euh, qu'on a souhaité tenir et une méthodologie pour la mettre en pour, pour faire vivre ces postures. -là. Bon bah, la première idée hein, qui était de se faire cette faire première réunion publique en, en annonçant aux gens qu'on qu n'avait pas de programme et que c'était eux qui allaient le faire. Donc ça c'est ça, c'était une première posture, qu'on ne pensait pas à la place de nos concitoyens. Euh, et que les habitants du village de Saillant étaient experts de leur territoire et que, à ce titre-là, ils étaient tout à fait en mesure de penser euh, les projets dont ils avaient besoin. Voilà. Donc ça, c'est une première posture, c'est que l'habitant est expert de son territoire. Il y a besoin d'autres types d'expertise après. Hein. Lorsqu'on travaille sur l'urbanisme, on fait appel à un expert en urbanisme. Hein. Mais en tout cas, cette expertise d'usage, cette expertise de l'habitant, nous paraît absolument incontournable et on l'oublie malheureusement bien souvent. Donc on est parti de cette première posture là, la deuxième posture c'est de se dire qu'on ne votait pas pour, pour un bonhomme ou une bonne femme mais qu'on votait pour un projet. Donc l'ordre de la liste n'a été établi qu'à l'extrême limite, c'est-à-dire le, le dernier jour du dépôt officiel des listes. Et ça a plutôt fonctionné parce que jusqu'au bout les gens parlaient de la liste de M. Pégon, le maire qui a perdu, et de la liste collégiale. Donc c'était la liste collégiale face à la liste de M. Pégon. Et je trouvais dans la symbolique, euh, voilà, en, en tout cas, ce premier pari-là avait, euh, avait été remporté. Donc on a eu beaucoup de pression hein, de la part des habitants qui voulaient absolument savoir qui, euh, qui était tête de liste. On a tenu jusqu'au bout. Euh, voilà, tout ça, c'est pas des facteurs de succès. Hein. Ce, venir devant des habitants en leur disant qu'on n'a pas de programme et en leur disant qu'on n'a pas de tête de liste, euh, a priori, euh, c'est voilà, c'est pas des arguments qui euh, qui a priori sont très positifs au départ et, et ça fait et ça fait peur et et n'est pas un village de, de militants engagés, extrémistes, alternatifs, etc. On reste sur effectivement un, un village assez ouvert avec beaucoup de néo-ruraux. Euh, mais ça reste un village de campagne avec plein de préjugés et plein de peurs et voilà donc voilà donc ces deux postures de base rien que celle là déjà ont été ont interrogé beaucoup beaucoup beaucoup dans le village et ont fini par être un vecteur de succès parce qu'encore une fois il y avait de la méthode derrière et que effectivement, les habitants ont réellement défini leur projet de village mais voilà c'était pas simple au départ. Je peux juste vous décrire le, le petit bout de modèle qu'on qu a travaillé. Euh, donc, les élus fonctionnent par binôme euh, avec des délégations qui sont, euh, qui sont également euh, réparties par binôme. Donc, aucun élu n'est seul sur une délégation. Euh, donc, il ne peut pas y avoir de prise de décision individuelle euh, dans cette mairie. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, on a. Euh, donc, des comités de pilotage, donc l'ensemble de nos élus se retrouvent une fois par semaine. Ça remplacerait euh, ce qu'on pourrait appeler le bureau exécutif dans une municipalité classique, où dans ces bureaux exécutifs, en général, on retrouve le maire et ses quelques premiers adjoints avec le directeur général des services, et qui, du coup, euh, prépare l'ensemble des dossiers. Euh, chez nous, ça ne se passe pas de cette manière-là. Euh, l'ensemble des élus, ils sont, en général, ils sont ils sont 12, hein. euh, puisqu'ils sont 12, du coup, sur la liste, hein, du coup, après les élections, 12 de la majorité, 3 de l'opposition. Ceux de l'opposition ne participent pas, à une exception près. Euh, donc nos 12 se retrouvent euh, tous les jeudis et traitent de l'ensemble des dossiers. Donc, euh, donc non seulement euh, ils ne sont pas seuls sur une délégation, mais en plus, l'ensemble des élus euh, sont invertis, avertis, a, informés et prennent position sur l'ensemble des dossiers qui sont traités dans les municipalités. Mmh. Voilà. Donc il y, y a au moins ce partage d'informations cette co-décision, euh, du coup, les, euh, donc on met en place des commissions euh, d'habitants qui sont des, des, des lieux où, euh, où se co-construisent les projets. Donc, c'est absolument pas des instances de consultation. Euh, ce sont des instances de construction de projets. Euh, donc, on est actuellement à 18 projets en cours, à peu près, euh, sur différentes thématiques. Euh, voilà. Ces commissions ne sont en aucun cas décisionnaires. C'est des, des instances de construction de projets, encore une fois. Euh, appuyés sur une méthodologie euh, qu'on retrouve dans l'éducation populaire, qui sont des méthodologies euh, d'animation de réunions qui ne euh, permettent pas les prises de pouvoir et qui permettent d'avancer euh, sur de la méthodologie de projet. Euh, donc ces réunions aboutissent à des projets très concrets, à des mises en route très concrètes de projets d'habitants. Euh, les élus sont présents dans ces commissions et font remonter au comité de pilotage, donc l'instance des élus, les projets, le comité de pilotage valide euh, le portage de ces projets. Et, euh, et lorsque ces projets nécessitent un bout de subvention, ou nécessitent un engagement formel de la mairie, ça passe en conseil municipal. Donc on est sur un système représentatif, c'est encore aujourd'hui les élus et le conseil municipal qui décident. Voilà. Les instances et les commissions participatives ne sont absolument pas décisionnaires à aucun moment. Donc c'est cette notion un peu de, de représentants, les élus sont à leur juste place de représentants du peuple. Et pendant toute cette construction de projet municipal, les élus, les futurs élus, donc les personnes qui s'étaient qui engagées sur la liste, étaient dans une posture d'animateur. Donc la posture d'animateur consiste à maîtriser la forme et à ne pas intervenir sur le fond. Donc sur les 30 projets qui étaient sur le track de campagne, il faut juste se dire qu'aucun n'est sorti de la tête des élus. D'aujourd'hui. Tous ces projets sont des projets d'habitants. Euh, et donc les élus étaient des, ce que nous on appelle dans notre jargon récent de sociaux, des grandes oreilles. Le rôle des élus a été d'ouvrir euh, leurs oreilles et d'écouter euh, les attentes, les désirs, les besoins. Mmh. Euh, ils sont en tout cas au plus près euh, de la population pour être réellement à l'écoute et ensuite proposer à ces habitants de, de construire et de co-construire du coup des projets qui. qui souhaite mettre en œuvre. Ça replace aussi du coup l'habitant dans une nouvelle posture aussi, puisque du coup l'habitant euh, euh, n'est plus dans une posture passive, attentiste, euh, dans une posture où du coup le, le seul pouvoir qu'il ait est de, est de râler ou d'aller voter différemment euh, six ans après. Euh, l'habitant est invité et très largement invité à participer à la vie de la, de la municipalité. Les élus sont allés plus loin que sont allés très loin. J'étais surpris d'ailleurs la première fois que je les ai entendus en, en parler. Ils ont annoncé que si cette dimension participative ne fonctionnait plus, ils démissionneraient. Et je pense que c'est ce qu'ils feront effectivement, quoi. Donc on est sur un projet qui concerne les 1200 habitants de Saillant. Alors, je, je crois que les premiers garants de la, de la participation et de la collégialité sont les élus eux-mêmes. Alors, ils ont créé une instance, parce que du coup, c'est euh, lors, lors de la définition du, et du, du, du schéma municipal qui qu'est née cette instance, euh, donc de Conseil des Sages, donc, qui porte euh, très mal son nom. Euh, Conseil des Sages, du coup qui, euh, qui est une instance de veille, euh, et qui veille euh, de façon bienveillante et constructive, et j'insiste fortement là-dessus. On est tous des gens assez proches de cette municipalité, on n'est pas un contre-pouvoir. On n'est pas du tout un contre-pouvoir. On est une instance qui du coup veille à ce que les principes de démocratie participative, allez je vais le dire cette fois-ci, soient effectivement respectés. Donc on est euh, l'une de nos missions, est d'être présent dans chaque, euh, dans chaque réunion. Euh, donc conseil municipal, euh, comité de pilotage, euh, commission thématique, groupe action projet, donc on est présent dans toutes les, dans toutes les réunions, et on veille. Euh, du coup, alors, notre manière de veiller, du coup, c'est de prendre des notes. Et dès qu'on s'aperçoit qu'une qu décision a été prise un peu rapidement, qu'une méthode n'est pas respectée, que l'animateur n'est pas à sa place, que l'élu n'est pas à sa place, on le note, et euh, on voit, on rencontre le, le conseil municipal tous les deux mois, et on rend du coup, au conseil municipal, des quelques dysfonctionnements qu'on aurait pu observer dans ces réunions. On ne fait pas que rendre compte, on fait des propositions. Voilà. Et on outille derrière, on essaye de comprendre, et on outille derrière les élus pour que ces, ces dysfonctionnements ne se répètent pas. Il y a, il y a des réalisations très concrètes du coup, hein, qui ont déjà eu lieu, donc les habitants se rendent compte qu'effectivement il y a un certain nombre de choses, euh, que, que leur participation euh, à ces réunions sont des participations concrètes qui aboutissent à des, à des projets concrets qui se réalisent. Bon, la seule limite dont je pourrais, dont je pourrais, que je pourrais évoquer ici, c'est effectivement l'usure éventuelle de l'exercice, euh, puisqu'on est sur du traitement de dossiers euh, euh, d'un village de 1200 habitants, et il y en a quelques-uns des dossiers à traiter. Et on a rajouté, nous, en plus de ça, toutes ces réunions participatives avec les habitants. Euh, on en arrive à, voilà aujourd'hui, au bout du 8 mois d'exercice, on a à peu près 40 réunions participatives qui ont été organisées, plus les réunions publiques, plus les conseils municipaux, plus les comités de pilotage. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mobilisation, beaucoup d'engagement pour ces oui. essais La plus grande peur que j'ai euh, euh, pour cette expérience-là, c'est que du coup, les élus euh, se fatiguent. Je pense qu'il y a une autre usure euh, à laquelle on va devoir être vigilant, c'est euh, l'usure des habitants eux-mêmes. Euh, C'est un projet qui ne fonctionnera que si les habitants se mobilisent et viennent participer à ces réunions. Euh, donc voilà, donc, il, y a aussi, euh, il y a aussi un enjeu en termes de méthode, aussi pour ne pas qu'il y ait de, de lassitude. Alors je crois que cette histoire d'échelle, euh, on ne peut pas la résumer à une histoire de méthodologie, euh, même si... Euh, ce qu'on a fait sur une, sur une échelle de 1200 habitants, on peut tout à fait la dupliquer sur une ville de 10 000, voire de 100 000 habitants. Il suffit tout simplement de raisonner sur la proximité. Le principe de base, c'est la proximité, c'est d'aller rencontrer des gens et, et de leur euh, d'aller travailler avec eux, du coup, des, des envies, des besoins, des attentes, de proximité. Et de réussir à travailler sur des communautés de vie, en fait. Hein. Euh, et c'est là-dessus qu'on travaille. Euh, donc, nous, notre communauté de vie, elle était à l'échelle de, de Saillard, donc on faisait des réunions euh, qui rassemblaient... Euh, l'ensemble des essayes en sont, rien n'empêche d'aller ensuite travailler quartier par quartier et, euh, et d'avancer sur ce type de méthode. C'est plus long, nous on a fait ça en 6 mois sur une échelle plus grande, c'est une campagne qui peut durer beaucoup plus longtemps. Il est temps, hein, les prochaines élections municipales sont dans 5 ans, donc euh, sur, des, sur, des, sur des grandes échelles, je pense qu'il faut s'y prendre maintenant. Ouais. Euh, et euh, et ça, me semble, ça me semble tout à fait possible. Après, on est dans un contexte aussi de communauté de communes, alors du coup nous-mêmes nous sommes dans une communauté de communes et autant vous dire que que c'est pas simple. Donc, on a une vraie difficulté du coup à fonctionner au sein de l'intercommunalité et on est vraiment mis à l'écart du coup, ça va être extrêmement compliqué. Donc euh, voilà, je, on, on se rend bien compte aussi que sur des échelles plus importantes comme celle-ci, euh, et eh ben le rôle du maire d'une manière générale et, et l'influence et le pouvoir du maire est remis en question puisque la plupart des dossiers passent, passent au niveau de l'interco euh, qu'il y a un mode d'élection aussi des conseillers communautaires qui est sur du suffrage indirect et qui ne respecte pas forcément le suffrage universel enfin, on est aujourd'hui sur des dérives aussi sur des échelles qui, qui impliquent des dérives en termes de démocratie mais en tout cas je, je pense que Stricto sensu, euh, sur, euh, méthodologiquement parlant, c'est tout à fait duplicable sur des échelles plus importantes. Oui. Mais après, bien évidemment, que les enjeux ne sont pas les mêmes sur des, sur des grandes villes que sur un village de 1200 habitants, et qu'il euh, y a des influences euh, diverses et variées euh, qu'on ne subit pas euh, dans notre petit village. qu'on apporte de la légitimité aux élus, et qu'on redonne du sens à cette notion de représentant du peuple. Voilà, les élus sont censés représenter leurs concitoyens. Au jour d'aujourd'hui, il ne me semble pas que ce soit le cas, partout. Et euh, assaillant, euh, on commence à s'en approcher sérieusement. Donc on est sur un système qui alimente la démocratie représentative. Et on vient donner un coup de sang neuf à cette vieille démocratie qui aujourd'hui est à bout de souffle. Très très bonne nouvelle à mon sens, c'est que du coup on est, on est sollicité, par des, sollicité par des habitants. Donc il y a des collectifs d'habitants qui viennent nous solliciter. Les premiers types de collectifs, c'est des gens qui sont engagés sur les dernières municipales sur des idées un peu similaires et qui n'ont pas gagné. Donc du coup ils viennent nous voir pour voir... Enfin voilà, pour et se questionnent sur les, sur les clés de la réussite assaillant. Euh, ça c'est le premier type de collectif. On a d'autres collectifs d'habitants qui se mettent déjà en route pour les prochaines municipales et qui, ont, qui souhaitent du coup mener une, une aventure similaire sur les prochaines municipales. Et on a voilà du coup la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi des élus en place qui viennent du coup nous demander, euh, euh, de, qui viennent nous demander de la méthodologie pour, pour pouvoir mettre en place euh, de la réunion publique participative, pour aller consulter des habitants pour mettre en place des projets concertés, etc. Donc la, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on, on, on se met souvent dans cette logique où euh, on se pose la question de comment les habitants peuvent reprendre leur place et peuvent interpeller des élus euh, pour euh, essayer de partager un bout de pouvoir. Et bien on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des élus qui sont prêts à le partager et, et bien volontiers, mais qui ne savent pas comment faire et qui sont à la recherche du coup, de méthode euh, pour partager leur, leur pouvoir qui est parfois un petit peu lourd à porter. Et puis on a aussi, je pense, des vrais démocrates. On est beaucoup regardés et effectivement, alors on essaye un peu de de ne pas porter ça comme une charge, mais, euh, mais on a aussi intérêt à ce que ça marche pour que, du coup, c'est une espèce d'utopie euh, concrète qui se réalise à notre petite échelle, sur un village de 1200 habitants, dans un contexte particulier, etc. Mais on est quand même une petite loupiote qui, qui, euh, qui dit « ça peut marcher et, ». Euh, et un système poussé à cet extrême-là, ça peut marcher. Euh, donc on...